Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Bolen, je suis euh, euh, professeur à l'École polytechnique de Louvain. Euh, je donne un cours de projet 1, qui est le cours LEPL 1501, en co-titulariat avec les professeurs Charles Pécheur, Benoît Roussan et Sandra suarez -Fratzao. Donc C'est un cours qui est donné pour les étudiants en bac 1, en premier quadrimestre. Euh, et le, le, le titre de cette présentation s'appelle « Comment donner cours à 430 étudiants ?» dans un éditoire de 101 places, donc on a eu un éditoire de 101 places, donc il faut faire avec en code jaune évidemment, et les 430 étudiants, c'est la cohorte globale, c'est divisé en deux cohortes de 215 étudiants à peu près, et donc on a, on a dû essayer de trouver un nouveau dispositif pour choisir quels étudiants pouvaient venir en éditoire et pas commencer trop à réfléchir avec des euh, algorithmes de randomisation, etc. Donc on a dit on va faire quelque chose de simple, pour les étudiants et pour euh, les professeurs aussi pour que tout soit euh, le plus simple possible à mettre en place. Donc c'est, comme je l'ai dit, un cours de projet, donc un cours de projet qui est plus, plus multidisciplinaire qui encadre, enfin qui regroupe en gros les différents cours qui sont donnés pendant le quadrimestre, donc il y a un peu d'informatique, de la physique et de la mathématique, euh, et des mathématiques, plutôt parce qu'il y a deux cours de mathématiques. Euh, c'est 430 étudiants primo-ingénieurs civil bac 1, donc c'est bien important que ce soit primo ingénieur parce qu'ils sont plus que ça en bac 1. Il y a juste que, euh, il y a 3, 3 bisseurs, mais les autres bisseurs ils ont reçu le projet donc il n'y a pas besoin de les truc dedans. Donc on a au total 430 étudiants en primo, dont 3 bisseurs en réalité. Alors euh, les, les, groupes sont, les étudiants pardon, sont divisés en 72 groupes de 6 étudiants, à peu près, c'est entre 4 et 6 étudiants, ça dépend un petit peu des arrivées et des départs des étudiants depuis le début de, du quadrimestre. Et donc euh, l'idée c'est d'avoir euh, divisé ça en plusieurs groupes et d'arriver après à utiliser l'auditoire à bon escient pour qu'il y ait suffisamment d'étudiants en présentiel et d'autres en distanciel. Donc l'auditoire à ma disposition c'est le sud 11, donc on a droit à 201 places en code vert et 101 places en code jaune. Donc il faut qu'on trouve une solution pour arriver à séparer correctement euh, l'accord d'étudiants et c'est évidemment un cours magistral en auditoire, comme on est en bac 1, les cours sont donnés, même encore maintenant en code orange, ils sont donnés à tous les étudiants pour code jaune puisque c'est la particularité de bac 1. Alors, les étapes clés c'était quoi On avait deux possibilités, soit on fait cinq fois le cours en présentiel, mais bon cinq fois c'est déjà pas évident de le donner deux fois, ce qui est le cas actuellement, mais les cinq fois c'est encore un peu, plus, euh, un peu plus contraignant pour les professeurs, ou bien faire de la commodalité. Maintenant, avec quelle modalité, ça évidemment c'est un petit peu à, à, à définir pour que ce soit simple pour tout le monde Et, euh à l'EPL, on, on a la chance d'utiliser les cartes-fonctions. Les cartes-fonctions, ça permet d'avoir en gros, différents rôles qui sont définis pour les étudiants. Et euh, ces rôles, c'est porte-parole, secrétaire, animateur, scribe et gagnant du temps. Le porte-parole, c'est le, le, le, le contact entre le tuteur ou le professeur et euh, les étudiants, le groupe. Le secrétaire, c'est celui qui fait de l'archivage, donc euh, sur ordinateur, sur papier, donc à long terme, moyen et long terme. L'animateur, celui qui va euh, animer les discussions, euh, donner la parole à une personne ou à une autre. Le script, c'est celui qui note au tableau, donc c'est plutôt de l'archivage à court terme ici. Et le gardien du temps, c'est celui qui va dire, ok, maintenant il nous reste autant de temps à la fin de la séance, on devrait normalement déjà être à cet endroit-là maintenant, on est un petit peu à la bourre, etc. Donc c'est vraiment un petit peu celui qui va gérer le temps et qui est évidemment fortement en, en discussion avec l'animateur, puisque les deux rôles sont euh, complémentaires. Et euh, on s'est dit, ok, donc on va imposer deux, groupes, enfin deux étudiants par groupe en auditoire puisqu'on doit pouvoir diviser les, la cohorte en 4 fois et demi. Les, les groupes ils sont six, enfin les étudiants ils sont 6 par groupe. Donc si on faisait euh, deux étudiants par groupe, on disait par 3. Et comme on divise en plus par deux puisqu'il y a deux cohortes, on arrivait plus ou moins à une place sur 6 dans l'auditoire, enfin, au total. Et donc l'idée c'est qu'on a dit euh, on va prendre deux étudiants mais lesquels prendre, donc il fallait bien faire un choix. On a décidé de prendre les porte-parole et les secrétaires puisque c'est les deux personnes qui sont les plus à même de représenter le groupe euh, dans le cours. Et évidemment chaque semaine euh, les rôles changent, donc le porte-parole de la semaine 1 ne sera pas le même que la semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et même chose pour le secrétaire, ça change et ça glisse, comme ça au moins on donne la possibilité à tous les étudiants de venir une fois sur trois au cours. C'est à peu près l'idée. Alors on a dû aussi devoir arriver à gérer les questions des étudiants par Teams, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur répond simplement, on y lève la main, on répond, on interrompt ce qu'on dit au cours, ou bien est-ce qu'on change un petit peu le dispositif On s'est dit on va changer un peu le dispositif, on va dire que seulement le porte-parole et le secrétaire peuvent poser une question pour l'équipe complète donc ça veut dire que les étudiants qui sont pas dans l'auditoire doivent, doivent poser des questions à leurs euh, à leur, à leur représentants du, du, du groupe dans l'auditoire pour poser les questions et comme ça on a moins d'interactions avec euh, tout le système Teams qui est déjà pas toujours évident à mettre en place et on a le, les interactions qui sont suffisantes avec les étudiants Alors en bref qu'est ce qu'il faut retenir de ce qu'on a mis en place c'est que globalement les cartes fonctions ça peut être utile pour sélectionner les étudiants qui participent en présentiel au cours en auditoire et les autres sont distanciels. Il suffit juste de bien définir comment euh, euh, dé, dé, euh, donner les fonctions aux différents étudiants, ça c'est eux qui doivent gérer par eux-mêmes, et dire quelles fonctions peuvent aller au cours en faisant un, un, un roulement de semaine en semaine. Merci à vous.